Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Geek Tech. Alors pour cette vidéo en fait ce sera une vidéo très très simple afin de savoir comment euh, gérer euh, la RAM, donc la mémoire au niveau de votre ordinateur. Donc Windows par défaut quand euh, vous l'installez euh, ou quand vous l'achetez euh, ne veut, en fait, vous permet pas d'avoir le, euh, le on va dire le maximum de votre mémoire interne au niveau de, des barrettes que vous avez au niveau de votre ordinateur donc on va le vérifier ensemble donc si on part sur l'ordinateur en faisant clic droit propriété donc on descend un petit peu on constate que j'ai 4 Go de RAM et euh, 2,54Go utilisables donc 50% utilisé par rapport à ce que j'ai au niveau de mon matériel donc la manipulation elle est vraiment simple on va le vérifier ensemble et en cliquant on va dire tout simplement sur deux ou trois choses tout simplement alors donc on va aller sur démarrer dans la partie recherche on écrit ms config et on peut faire entrer Sinon, vous avez également la possibilité de faire un Windows plus R et vous l'écrivez également dans la partie Exécuter et vous faites OK, ça vous ouvrira la même chose. Donc, du moment que vous êtes sur la configuration système, il suffit d'aller sur l'onglet démarrer. Euh, vous aurez soit un seul système, par exemple, moi j'ai actuellement un seul système ou vous pouvez avoir plusieurs. Donc vous, vous sélectionnez celui sur lequel vous souhaitez faire la modification moment que vous l'avez sélectionné vous faites option avancée et dans la partie mémoire maximale au lieu d'avoir la case qui est cochée vous la décochez de façon qu'elle soit grisée vous faites ok et vous faites ok ça vous demanderait de redémarrer ou de quitter sans redémarrer bien sûr pour que ça soit appliqué il faut redémarrer l'ordinateur et c'est ce qu'on va faire donc je vous dis dans quelques instants, le temps que l'ordinateur redémarre et on continue la vérification donc nous revoilà après redémarrage de l'ordinateur et on va vérifier ce que ça va donner on va revenir sur l'ordinateur, vous vous souvenez donc euh, que sur les 4 giga on avait que 2 et vous remarquez que actuellement je suis dans les 3,78 euh, giga utilisables au lieu d'avoir euh, que 2 utilisés donc vous voyez déjà que le pourcentage a augmenté euh, voilà donc euh, je dirais que pour l'instant c'est le maximum qu'on peut avoir avec les 4 Go mais si vous avez plus au moins vous n'aurez pas euh, avoir la moitié utilisée au niveau de la mémoire interne de votre ordinateur donc c'était vraiment très très simple à faire vous avez remarqué que la modification ne prend que quelques clics et un petit redémarrage et voilà est euh, remis d'une manière euh, assez correcte et dans les noms donc euh, voilà tout pour cette explication j'espère que ça va vous être utile surtout ceux qui utilisent des logiciels qui prennent beaucoup de mémoire donc euh, 1 giga de plus euh, ou ça dépend en fait combien de giga vous utilisez donc euh, voilà et combien vous allez gagner ça va vous être vraiment utile pour l'utilisation de vos logiciels et de vos paramètres eh bien, je pense qu'on a fait le tour, je vous remercie de votre écoute et de votre attention, et sur ce, je vous souhaite une agréable journée.